Avec le sabotage peut-être sans remède des gazoducs Nord Stream et le torpillage de l'industrie allemande qui en résulte, l'Allemagne paie le prix de sa folie idéologique et de sa soumission. Bonjour les amis, c'est Pierre Beaumont, content de vous retrouver sur Question Finance, la chaîne de l'économie et de la finance sans publicité. Aujourd'hui, il va être question de l'impact dévastateur de la privation totale de gaz russe sur l'industrie allemande et la redistribution des puissances et des intérêts qui en résultent dans l'Union Européenne. Deux informations avant de commencer. La première, c'est que j'ai écrit un rapport de 17 pages sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires en 2022. Avec la guerre économique contre la Russie, la crise de l'euro qui s'aggrave et maintenant le retour de la crise bancaire qui menace, tous les ménages devraient en avoir connaissance. Je mets ce rapport à votre disposition gratuitement. Le lien pour accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description.